qui est de toute façon très différente pour chacun d'entre nous. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir à ce qu'on vient d'entendre Qui demande le micro Ah là, c'est difficile. Hein. <rire> c'est plus difficile pour moi, hein, parce que si vous ne répondez pas, je suis Benjamin. Benjamin Lubini. Et bonjour à tous et à toutes. Euh, oui, je voudrais réagir, mais surtout d'abord sur le... Sur le... Introduction et, et, et cette. Peut-être, en tout cas, le danger qu'il y aurait à opposer l'éthique et la morale. Enfin, je ne crois absolument pas à ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le, le développement de comités d'éthique, de comités des sages, etc., etc., il vient nous dire qu'on n'a plus confiance dans la dimension politique, dans la dimension de ce que nous avons construit ensemble pour essayer d'arriver à vivre ensemble sans nous entretuer, euh, en, en régulant un peu les, les relations des hommes entre eux. Et je crois que bah, l'éthique, elle, elle s'appuie sur la morale, elle s'appuie sur le politique. Elle vient interroger les limites ou les contradictions de la dimension politique, de, de la dimension de la culture, de ce que nous avons construit ensemble pour essayer de vivre le, le mieux possible. Et je crois qu'il faut faire attention à, à, à ne pas imaginer que l'éthique, ça serait simplement des gens qui se réunissent et qui donneraient un espèce d'avis complètement... Euh, Individuel comme ça, hors de tout lien avec les autres, euh, sur telle ou telle situation. Non, l'éthique, c'est pas ça. C'est à la fois, oui, l'engagement de chacun dans sa parole, l'engagement de chacun dans, son, dans ses actes, dans ses pratiques et le regard qu'il pose sur, sur tout ça, mais tout ça est relié au, au collectif. Quand on, intervient, quand on intervient dans une relation d'accompagnement, on n'est pas simplement un individu qui rencontrent un autre individu. Les relations de ces deux individus, elles sont déterminées par le fait qu'ils interviennent dans le cadre de politiques publiques qui ont une certaine idéologie, qui portent un certain nombre de choses. Et dans ce pays, nous avons essayé de faire évoluer justement ces politiques publiques dans le sens d'une meilleure prise en compte du statut des personnes, de leur, euh, de leur, euh, oui, de, du respect d'elles en tant qu'interlocuteur légitime, etc. Donc il y a des choses qui sont portées au niveau général, au niveau collectif, et nous on doit s'appuyer là-dessus pour essayer de voir un peu si, dans les pratiques, comment tout ça, euh, et des fois, est un peu en tension. Mais voilà, je voulais juste, dans euh, un en premier temps, dire problème. vigilance. vigilance. Quelqu'un veut réagir Euh, c'est une chose très très bien mais la confrontation des idées peut être tout à fait amicale donc n'hésitez pas Oui, euh, Luc Moubisson je dirige un foyer de vie euh, on, a, on a réfléchi à cette question éthique euh, sur un établissement en se disant que euh, l'établissement pouvait représenter un périmètre intéressant euh, donc le questionnement est allé plus dans le sens de dire l'éthique est plutôt quelque chose de personnel. Et le cadre déontologique était davantage quelque chose de collectif et de service. Et on est arrivé au constat de dire qu'en fait, euh, ce cadre déontologique, il fallait d'abord l'appliquer à l'organisation de l'institution. C'est-à-dire euh, la place des salariés, le management du personnel, les conditions de travail, euh, et qu'on est déjà euh, un cadre déontologique qui soit repéré avec des valeurs auxquelles l'établissement serait attaché et euh, par prolongement, le cadre déontologique qu'on peut mettre en place autour des résidents euh, s'en trouve aussi euh, complètement imprégné. Voilà, donc on sort du concept dans ce qu'on a essayé de mettre en place et on, on essaye, parce que c'est difficile, on essaye de l'appliquer au quotidien. Voilà. Donc c'est l'objectif de traduire. C'est un peu comme la démarche qualité. On peut l'avoir la dans le concept, mais on peut l'avoir aussi euh, dans le concret des prises en charge cotisées. Là, on se rend compte que la définition des mots que l'on emploie est, est capitale. Euh, avec à chaque fois l'interrogation de se dire euh, pourquoi on agit et pour qui Pour l'institution pour le cadre général ou pour des personnes Et c'est ce va-et-vient permanent qui, je crois, est intéressant dans ces interrogations. Euh, je ne sais pas si je peux me permettre d'interroger Madame Chabal. Je, si vous voulez... Euh, je ne voulais, veux voulais pas vous prendre euh, au dépourvu, mais... Je sais que vous êtes au comité d'éthique euh, de la TDI. Alors, vous êtes ancienne directrice, anciennement directrice à la cohésion sociale et à la protection des populations au département de l'autre. Et vous êtes présidente de l'association du régime de quartier et vous faites partie de, du comité éthique de la TDI. Euh, pourquoi Qu est que, justement, Quelle est votre réflexion par rapport à ça euh, Pourquoi je fais partie du, du comité d'éthique J'étais euh, euh, vraiment euh, intéressée quand on m'a proposé, quand la présidente m'a proposé d'y participer. Alors moi, je suis euh, enfin extérieur à, à la TDI, hein, je n'ai pas, je pas de, de fonction particulière, euh, si ce n'est un intérêt euh, important pour, pour l'association. Donc en fait, je, ce, que je, ce que je peux apporter, si tant est que je puisse réellement apporter quelque chose, c'est vraiment une vision euh, extérieure, une vision euh, euh, des passionnés, une, une vision un peu plus distante peut-être que ceux qui sont immergés. Et j'allais dire une, une vision un peu de, ben la vision un peu de la société civile. Donc ça m'intéressait aussi à ce titre. Et c'est vrai que les questions d'éthique, de, de, de déontologie euh, me, me touchent particulièrement et m'intéressent particulièrement. C'est difficile quand on est en charge d'une politique publique générale d'interroger justement ses propres valeurs personnelles quand on sait qu'on a en charge des personnes au bout de la chaîne si je peux le dire, au début Je crois que c'est essentiel parce que si, euh, quand on est en charge d'une politique publique, ce que je ne suis plus, hein, ce qui était mon cas précédemment, euh, si on perd de vue euh, les, les, les valeurs. Euh, que l'on souhaite défendre et que l'on souhaite transmettre à travers, à travers ces politiques, euh, ce n'est pas, pas une bonne chose. Donc je pense qu'il faut que les, les deux soient liés. Il est important que euh, les politiques publiques ne perdent pas euh, le, le, la vision de l'objet, de ce, ce pourquoi elles sont faites. Donc c'est euh, important aussi. Alors, On a vu que les notions éthiques, ça un petit peu ses sources dans, dans la philosophie. Et euh, c'est Paul Ricoeur qui écrivait que l'éthique, c'est la visée de la de la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Alors Il y a plusieurs concepts de, des institutions justes, des gens, on peut s'interroger, et puis c'est avec et pour. Alors je ne sais pas, euh, Michel, est-ce qu'on fait trop de pour et pas assez d'avec, peut-être, quand, quand on accompagne des personnes est-ce que c'est là que, que se passe le, le moment de, de tension quand on prend des décisions ben Je crois que de façon historique on a été plutôt dans le pour au niveau de la protection. Hein, on travaillait pour les, les personnes vulnérables avec l'idée de les protéger mais souvent on prenait des décisions à leur place. Voilà. Les mentalités ont changé, ont évolué et aujourd'hui euh, on on serait plus au niveau de l'avec. Moi, moi, je suis très sensible à l'intervention de Laurent Barbe, parce qu'au mot vulnérable, il faudrait, mettre, pour contrebalancer, mettre le mot capable à côté. Vulnérable et capable, voilà. C'est-à-dire qu'on peut être vulnérable, mais avoir des capacités de décision, d'autonomie, euh, voilà. Je trouve que cette euh, je suis sensible, là, à ces propos de, de Laurent Barbe. Et, et, et aussi... Euh, par rapport au philosophe qui a pris la parole au début le, le, la vérité dans l'instant euh, c'est à dire que les choses changent la vie amène à, à des changements à la vie amène à des changements pour la personne et que donc on peut être très vulnérable dans une période de sa vie et puis euh, avoir une récupération récupérer de l'autonomie avoir des capacités nouvelles acquérir des, des capacités par l'accompagnement aussi parce que on n'est pas là que pour la protection, on est aussi, euh, il me semble, avec un rôle d'éducation pour être mieux inclus dans la, dans la vie sociale. Euh, voilà. Finalement, euh, quand on parlait d'éthique et de morale et de cette opposition, peut Benjamin, si je repontais un tout petit peu là-dessus, euh, l'éthique peut-être permet justement de, de suivre une évolution, de ne pas être figé dans, dans une approche particulière. Euh, c'est vrai que l'idée de s'appuyer sur les capacités au lieu d'essayer de, de, euh, de repérer les, les incapacités, c'est un nouveau paradigme un petit peu qui se met en place. Il y a une transition par, entre la protection et... Euh... Oui, alors enfin, moi, Je laisse toujours je... des points de suspension, je n'ai pas de retenir, réponse. En ouais, revenant un petit peu encore en arrière, parce que... Il me semble que c'est bien de se rappeler que la relation d'accompagnement, ce n'est pas une relation ordinaire. Ce n'est pas une relation ordinaire parce que ce n'est pas une relation choisie, déjà. Il à a que chacun s'inscrit dans cette relation parce qu'il y a des politiques publiques, parce que certains ont besoin d'accompagnement, d'autres ont besoin de, de, de travailler, ont choisi de travailler dans ce secteur-là. C'est une relation qui n'est pas ordinaire, a tout... elle est un peu paradoxale. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est, elle est régie par le fait qu'on est dans une dimension professionnelle, c'est est bien la dimension professionnelle, d'accompagnement professionnel qui détermine un peu ce qui se joue dans la relation. En même temps, c'est une relation qui s'inscrit dans, dans, dans le quotidien, avec une certaine familiarité qui s'inscrit petit à petit dans la relation. Et en même temps, euh, voilà, il y, y, y, y a cette distance qu'on doit sans arrêt chercher à maintenir. Alors c'est une relation aussi qui a, qui a évolué. Et elle a évolué sous la pression bienveillante des associations de personnes en situation de handicap et de, et de leur famille, euh, essentiellement, hein, je veux dire, au niveau national, et puis après ça c'est ce qui, a, ce qui a ouvert à la création à la fois d'évolution de, de, dans la loi, mais aussi d'évolution dans les pratiques, des établissements, des professionnels. Et surtout, ça a ouvert à de nouvelles exigences dans la relation d'accompagnement. Il a fallu rééquilibrer un peu les, les places entre des personnes accompagnées qui étaient euh, peut-être pas suffisamment entendues, pas, pas suffisamment soutenues pour développer leur propre autonomie, etc. Et c'est vrai qu'on mettait sans doute un peu trop en avant la dimension de protection. Au, au détriment d'abord de, de, du respect des libertés et, et, et de, de ce travail autour de l'autonomie et donc de, du renforcement de, du pouvoir d'agir. Donc euh, voilà, donc c'est en train de se réguler, mais ça, ça prend du temps. C'est-à-dire que quand je dis c'est une relation qui n'est pas naturelle, ça veut dire que ben voilà, il faut qu'on soit vigilant et ça nous oblige à être vigilant. Ça nous oblige à nous dire ben, qu'est-ce qui se joue dans cette relation. Et on voit bien que cette relation, à des moments, elle peut être très en tension. Et malgré que chacun soit dans la bienveillance, dans une intention qui est, qui est plutôt bonne, mais malgré qu'on soit. on veut protéger les gens, et des fois on se rend compte qu'on bah, les protège trop. Ou on les protège tellement qu'on bah, oublie de leur demander leur avis, etc. Donc c'est bah, tous ces paradoxes qui, qui, qui, qui sont abordés dans le, dans le questionnement éthique. Tout à fait. Une autre, une autre intervention, bonjour. Bonjour, euh, Valérie Rolland, chef de service à la PAM, service protection des majeurs et d'accompagnement social. Euh, je voulais un peu rebondir sur le avec et pour autrui, sur ce que peut dire Benjamin, où effectivement je pense qu'on est plus sensibilisé euh, à l'éthique, à la notion euh, de faire avec euh, mais malheureusement je pense que c'est une réflexion sur du long cours et ça va prendre du temps, euh, le problème c'est aussi la question des moyens euh, c'est à dire que nos services ont quand même et c'est une réalité de moins en moins de moyens et que je trouve ça fait longtemps que je suis dans le secteur, que euh, on n'a plus ou on a peut-être encore moins qu'avant la possibilité de faire avec. C'est une Les question de temps. C'est une question de temps, oui, euh, puisqu'on exerce quand même euh, par délégué un nombre de mesures assez important. Alors, je ne sais pas hein, si on ne calcule plus un nombre de dossiers, mais un nombre un indicateur. Mais si on veut donner une moyenne, on va être entre 60 et et peut-être 70 sur les organisations, et si on exerce plutôt sur des domiciles ou des établissements. Donc je pense qu'on voit rapidement que faire avec, euh, avec ce nombre de mesures, c'est compliqué. Et on est quand même dans un secteur qui est de plus en plus en difficulté. Les salariés sont de plus en plus en souffrance dans notre secteur. Euh, voilà. Donc Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, il faut en être aussi conscient. Euh, D'où, effectivement, l'intérêt de réfléchir euh, sur l'éthique, sur nos pratiques, euh, parce que dans ce contexte tendu, on va dire, c'est d'autant plus important, euh, voilà, pour rejoindre la, la notion de maltraitance, hein, euh, voilà, parce qu'on mmh. pourrait effectivement parfois, euh, pour faire vivre, pour aller à l'essentiel, euh, oublier les gens pour qui on travaille. C'est important de dire ça, j'irai le courage de le dire, parce que c'est... Donc je sais que ce sont des métiers parfois de passion, de vocation, et la tension professionnelle de se dire je, je sens que je ne peux pas accompagner autant que je, je peux, ou je n'ai pas la bonne, le temps de faire ce que je devrais faire, ça doit être compliqué quand on rentre à la maison le soir. Une autre intervention Bonjour, Luc, oui. euh, je suis militaire éducateur. Oui. Comment dire sur qui a évoqué, la maltraitance, entre autres et ça me à une collègue qui, à l'époque, travaillait en EHPAD, a fait une formation... De sur... feront, quand, quand elle a fait une formation sur la bien-traitance. Elle m'a dit, c'est terrible. Parce que j'ai fait cette formation sur la bien-traitance. Et à partir du moment où je frappe à la porte d'une patiente, d'une personne retraitée, euh, je sais que je vais être pas traitante. Et pour elle, c'était terrible. Parce qu'elle sait qu'il euh, faudra qu'elle prenne le temps. 20 minutes, peut-être 25 minutes. Alors que théoriquement, elle ben a un quart d'heure. Euh, donc, pour elle, c'était terrible. Vous parliez de, quand on rentre à la maison, savoir si je satisf, Je suis satisfait de moi. Hein. moi je, et moi, ma définition de l'éthique, c'est quelque part, quand je rentre chez moi, est-ce que je peux me regarder la glace Est-ce que, on a parlé de morale, mais la morale vient de la notion de bien et de mal, hein. donc ça c'est très religieux, mais euh, est-ce que je peux regarder, me regarder en face et euh, je ne sais pas s'il y a des formateurs euh, dans, la, dans, dans la salle, mais euh, j'ai l'impression, moi je reçois beaucoup de stagiaires, mais j'ai l'impression que l'approche de l'éthique n'est pas abordée. Quand je vois des personnes qui sont en formation, c'est en fin de formation, ou qui viennent d'être formées, et qui n'ont pas encore l'habitude de toquer à une porte pour entrer. De, de demander si on, euh, vous voulez qu'on ouvre le volet ou pas. Euh, c'est pas intégré ça. Pour moi, c'est une base, quoi. Hein, euh, euh, donc je pense qu'au niveau des formations, il y a peut-être un manque de par rapport aux les professionnels. Oui, c'est la base. C'est la base de ce que sera la profession et de la façon dont les personnes pourront vivre leur métier ensuite. Voilà. Et l'éthique je crois que c'est comme l'Oual ça a été dit, par ah, M. Besson, je crois. Euh, c'est vraiment quelque chose en mouvement, c'est une dynamique, ça avance, ça se réfléchit au quotidien, avec des collègues, avec le regard euh, peut-être même de leur famille, de l'ami. Euh, c'est vraiment quelque chose qui se discute, qui se parle pour euh, savoir si je suis bien avec vous, quelque part, si, euh, qu'est-ce que ça m'envoie à voir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que cette idée de temps que l'on prend pour euh, une autre intervention, oui, oui, plus bon, importante bon, que la dernière. Bonjour, Laurence Fournette, directrice de la Massa Penotier. Euh, je, je pense que l'enjeu des professionnels, c'est de pouvoir laisser, euh, de pouvoir recueillir l'expression de la personne aujourd'hui. Quand on parle d'éthique, moi je reviens un peu à la, je dirais, au questionnement pratico-pratique et à la, la vraie vie des personnes. Euh, aujourd'hui, on a vraiment cet enjeu de soutenir la, le recueil de la parole des personnes, de l'expression, parce que tout le monde ne parle pas. Et je crois que si on veut appliquer l'éthique dans nos professions, c'est ça. C'est comment on se donne le temps à un moment, même si ce n'est pas tous les jours, vous avez raison, hein, parce que le temps presse toujours. Hein, on a beaucoup de temps dans les institutions médico-sociales, mais euh, on se rend compte qu'on est toujours en train de courir. Bon, là aussi, peut-être ça sera l'objet de notre débat. Mais se donner le temps à un moment de, re, de bien recueillir ce qu'une personne attend, un, une personne ou un groupe de personnes, et ensuite comment on se donne les moyens de mettre en œuvre l'expression de ses désirs ou de ses besoins, de ses volontés. Et je crois que là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, surtout dans les établissements comme celui que je dirige, où les personnes ont une, une capacité d'expression qui est très particulière. Je ne dis pas limitée, hein, qui est particulière, et que les difficultés viennent de là. Moi je me suis appliquée à mettre en place une commission citoyenneté, on l'appelle comme ça, peut-être que le terme n'est pas très bon. On, se, on essaie à peu près une fois par mois de recueillir les personnes qui sont en capacité d'exprimer de, quelque chose, que ce soit par la parole ou par une autre, un autre mode d'expression. Et euh, cette parole est recueillie et prise en compte ensuite dans le choix dans des choix que l'on peut faire. Bon, ça, c'est la partie institutionnelle. Après, l'autre enjeu, c'est aussi de recueillir les envies personnelles et de savoir comment on accompagne ces désirs personnels que l'institution ne peut pas toujours accompagner. Voilà. Et là, souvent, on a besoin de l'accompagnement des tutelles de mettre en place des, euh, des moyens supplémentaires et qui font appel aux ressources personnelles des personnes. Là, c'est encore une autre un question. autre questionnement. Voilà. Alors, je, je vous redonne la parole dans, dans deux secondes. Euh, on, va, on va aller sur le terrain, euh, vraiment, entre guillemets, que vous connaissez parfaitement. On va, on va se replonger dans nos archives. Euh, C'était en 2016. On va écouter Anne-Laure Tesser, qui, qui est déléguée à TDI, qui était venue faire un témoignage sur scène, qui nous a beaucoup bousculé, bouleversé, qui, qui a eu derrière pas mal de répercussions en réflexion. Je vous propose de l'écouter.